To do the dishes, faire la vaisselle. You can also say laver la vaisselle, to wash the dishes. You turn on the tap, vous ouvrez le robinet, and the water flows, et l'eau coule. You wash dishes with a dish mop. Vous lavez avec une lavette. The word for spoon, une cuillère. Venez, c'est ici que vous allez travailler. Ben, venez. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire la vaisselle. Et qu'est-ce que je vais faire avec la vaisselle? Vous allez la laver? Et faites attention aux assiettes, il ne faut pas casser les assiettes, hein? Il ne faut pas casser les assiettes. Bon, allez-y. Je dois laver tout ça. Ben oui, tout ça. Les verres, les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Et les assiettes. Et comment, madame? À ben quoi, comment? Vous mettez de l'eau dans l'évier? Ben, vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Et ensuite, vous mettez la vaisselle dans l'eau. Hein? Vous prenez la lavette et vous la lavez avec la lavette. Voilà. Avec la lavette, oui. Et je dois mettre toute la vaisselle dans l'eau? Toute la vaisselle. Toutes les assiettes? Toutes les assiettes. D'accord. Faire la vaisselle, to do the dishes. Une cuillère, a spoon. Ouvrir le robinet, to turn on a tap. L'eau coule, water flows. The word for food, la nourriture, related to the English nourishment. A slice of toast, une tranche de pain grillé. Two eggs on toast, deux œufs sur pain grillé. To fill the sink, remplir l'évier. To empty the sink, pull out the plug. Enlever le bouchon. Bouchon also means the cork of a bottle. Soap is le savon. Dishwashing liquid, le savon liquide, or le liquide à vaisselle. Pas oh, les assiettes avec la nourriture. Il faut pas laver la nourriture. Voilà un de vos œufs, madame. Les assiettes avec la nourriture viennent de la cuisine d'en bas. Il y a une cuisine en bas. Oui. Encore deux œufs sur pain grillé. Et je donne les assiettes avec la nourriture aux clients dans le restaurant. Et quand les clients ont fini de manger, je reviens avec les assiettes sales et vous les laver. Oui, je sais. Je mets les assiettes sales dans l'eau. Changez l'eau d'abord. Il y a des œufs et du pain grillé. Yeah. Changez l'eau, d'accord. Pas comme ça. Enlevez le bouchon. Ah, enlevez le bouchon. Et maintenant il faut remplir les pieds. Remplir avec quoi? Avec de l'eau. Ah oui, oui, oui. J'ouvre la le robinet. L'eau coule. Je remplis les pieds. Je mets les assiettes. Il ne va pas, pas casser les assiettes. Je lave avec la lavette. Vous avez oublié quelque chose? Quoi? Le savon liquide. Mettez du savon liquide dans l'eau. Bon, je reviens tout de suite. La nourriture food. Deux œufs sur pain grillé. Two eggs on toast. Enlever le bouchon. To pull out the plug. Remplir l'évier. To fill the sink. French fries, des frites. Short for des pommes de terre frites. Fried potatoes. Hot dogs are the same in French, hot dogs. Like hamburgers, hamburgers. A bubble, une bulle. A soap bubble une bulle de savon. A dishcloth, un torchon. Torchon also means a floor cloth or duster. To wipe, essuyer. To dry the dishes, essuyer la vaisselle. Mm -hmm. Des assiettes sales, des assiettes propres dans l'évier. Les, vieilles... ah! les assiettes propres, voilà. Enlever les bulles de savon. Vous ne voulez pas les bulles de savon? D'accord. Avec le torchon. Ah oui, le torchon, merci. <rire> Essuyez avec le torchon. Essuyez. Donnez-moi ça, je vais essuyer la vaisselle moi-même, hein? Il ne faut pas casser les assiettes, madame. Des frites, french fries. Une bulle de savon, a soap bubble. Un torchon, a dishcloth. Essuyez la vaisselle to dry the dishes. Now, here's the complete sketch again. Venez, c'est ici que vous allez travailler. Mais, venez! <coughs>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 Changez l'eau, d'accord. Pas comme ça! Enlevez le bouchon! Ah, enlevez le bouchon! Et maintenant? Il faut remplir l'évier. Remplir avec quoi? Avec de l'eau! Ah oui, oui, oui! J'ouvre la le robinet. L'eau coule, je remplis l'évier, je mets les assiettes, je ne vais pas casser les assiettes. Je lave avec la lavette. Vous avez oublié quelque chose. Wow. Le savon liquide. Mettez du savon liquide dans l'eau. Bon, je reviens tout de suite.